Je vais laisser Béatrice euh, faire le déroulé et euh, je, je, je pourrais éventuellement accompagner au niveau des questions que vous pourriez poser. Voilà, on a, du coup, on s'est partagé un peu le travail. Donc, euh, Véronique Morin, qui devait être euh, présente pour, euh, pour faire le, le, le, le rendu du projet, a eu un souci de santé. Donc, euh, euh, et du coup, euh, bah, du coup, on va... Je vais laisser la parole à Béatrice pour qu'elle vous explique dans quel contexte les choses se sont passées et, et on, on vous dit où on en est de notre expérience actuellement aussi. Voilà. Merci à vous de nous écouter. Donc Bonjour à tous. Euh, donc, pour situer, on va, on va commencer par vous situer le, le contexte dans, dans lequel euh, la médiathèque a travaillé sur, sur ce projet, puisqu'en fait… Il n'était pas prévu lors de l'ouverture d'intégrer un service musical physique, seulement une offre dématérialisée, Donc pour l'ouverture qui s'est déroulée en mars 2019. Constituer un fonds à partir de rien, puisque le fonds n'existait pas dans l'ancienne médiathèque, était compliqué et surtout coûteux, donc il n'était pas envisagé pour la nouvelle médiathèque. Mais plusieurs paramètres ont guidé l'équipe, en fait, euh, pour euh, essayer de constituer tout de même un fonds physique, de manière à matérialiser le service. Euh, donc, des paramètres qui étaient évidemment la veille professionnelle euh, sur les usages en la matière, euh, un, des échanges avec d'autres collègues et d'autres médiathèques concernant euh, les services qui étaient proposés ailleurs, et puis, euh, c'était également pour répondre à une demande des usagers, euh, puisque dans l'ancienne médiathèque, les usagers voulaient savoir si, oui ou non, il y aurait un service proposé dans la nouvelle médiathèque, un service autour de la musique euh, qui, visiblement, les, les motivait. Euh, en plus de ça, le bassin est un terreau très fertile en matière de, de musique. Euh, beaucoup de festivals... On ne citait que Piano Arion ou, ou Jazz aux sources à, à châtel guillon euh, Des lieux de diffusion comme La Puce à l'Oreille euh, ou bien encore le, le Rexy ou l'Arlequin. Euh, également des associations. Euh, là aussi, je vais n'en citer qu'une, mais l'AMTA, par exemple, l'Agence la, des musiques des territoires d'Auvergne. Et puis des écoles de musique, et notamment celle d'Orion qui se trouve être en face du bâtiment, euh, donc sur le, le site des Jardins de la Culture. Donc, à quelques mois de, de l'ouverture, l'équipe a décidé de créer un fonds physique. Et euh, cela est bien tombé, en fait, euh, la, la faculté de Clermont-Auvergne euh, propose chaque année à, aux étudiants de licence professionnelle et métiers du livre de participer à des projets collectifs. Et donc, euh, un appel à projet a été euh, lancé par la directrice pédagogique de la, de la licence professionnelle. Et Rion a répondu, a saisi l'occasion pour répondre à cet appel à projet en proposant deux projets autour de la musique. Donc, le collectage, un collectage de CD pour arriver à, à développer un fonds physique ici à la médiathèque et puis une enquête autour des pratiques et surtout des attentes des usagers sur le bassin. Le, les objectifs de, de ces projets, donc au-delà de la constitution d'un fonds de, de CD, étaient de démarrer une réflexion autour d'un nouveau service, également de communiquer avec les publics, puisque la médiathèque est restée fermée quatre mois euh, avant l'ouverture, avant mars. Euh, il fallait également, euh, il était impératif d'établir et de maintenir les contacts déjà existants avec les partenaires et de d'initier ce potentiel dans, avec les partenaires futurs, euh, s'assurer également de l'adéquation, et c'était l'objet du, du projet d'enquête, entre les attentes et les demandes du public et le service proposé, et puis ouvrir le champ des possibles sur une démarche participative qui était une nouveauté pour, pour la médiathèque à venir. Alors, pour ce qui concerne les projets, là, je vais vous en parler. Euh, de manière un petit peu différente parce que j'ai participé en fait à la réalisation d'un de ces projets donc puisque j'étais étudiante en licence professionnelle et métier du livre lorsque les projets ont démarré pour répondre aux objectifs que nous avait fixé notre commanditaire et puis par souci également de, de, de cohérence nous avons décidé de de rassembler entre guillemets ces deux projets donc toutes les actions menées sur le terrain ont été menées frontalement par les deux groupes en même temps trois axes sur sur les projets ont on, on défini nos, nos actions la diffusion des enquêtes et la mise en place des boîtes de collectage qui était bien sûr le gros de, de, de nos projets donc pour ce faire on a on, on, on a décidé en euh, en partenariat avec euh, l'équipe de la médiathèque, euh, d'utiliser les réseaux déjà existants, donc les bibliothèques du réseau euh, de lecture publique. Mais euh, on, on a été démarché également l'école de musique de RLV, par exemple, euh, des lycées, qui ont répondu très favorablement. Euh, et puis, pour ce qui concerne la diffusion des enquêtes, euh, le mailing en fait, de la médiathèque a permis de toucher les usagers de manière un peu un peu différente. Le gros euh, de de cette action a été euh, la, notre présence sur trois marchés donc trois samedis matins, trois marchés ici à Rion, euh, en décembre 2018, euh, qui nous ont permis de récolter euh, donc de diffuser le questionnaire et de donc de récolter euh, euh, des réponses au niveau de l'enquête et puis également euh, euh, la boîte de collectage qui était présente. Donc ce que vous voyez à l'écran là, euh, c'est euh, la, la fiche qui avait été créée euh, au moment de, de, de la collecte par donc le, le groupe qui travaillait sur la collecte de CD. Donc bien évidemment ces actions euh, ont été menées chaque fois en, en parallèle et, et, et accompagnées. Hein. Nous étions euh, tous les six présents euh, sur les marchés, mais euh, à chaque samedi matin, euh, et les gens de l'équipe, euh, donc euh, pas toujours. Euh, les mêmes personnes, d'ailleurs, étaient présentes avec nous et pouvaient échanger. C'était l'occasion échange et J'en arrive au deuxième axe, puisqu'en fait, euh, euh, le deuxième axe, c'était la communication, donc qui, a été, euh, euh, qui, était, qui était essentiel pendant ces mois de, de, de fermeture. Donc La communication s'est faite par le biais des enquêtes qui ont été diffusées, mais également euh, physiquement. Nous avons travaillé en binôme donc à, chaque, euh, à chaque intervention avec... Euh, euh, des, euh, un étudiant de, de chaque groupe et nous avons démarché auprès des partenaires partenaires existants, partenaires potentiels et, et avérés donc, du territoire euh, pour n'en citer que deux ou trois la puce à l'oreille on a fait un, un after work avec eux, euh, également l'AMTA et puis euh, des partenaires privés comme par exemple le, le, le cinéma ici euh, sur, le, sur le site le cinéma Arcadia voilà, donc enfin, euh, le dernier axe, c'est la réflexion et la veille euh, autour, euh, autour de la musique, puisque nous avons été force de proposition en amenant euh, euh, par nos projets un, des projets de valorisation autour de la minimation et, et de la médiation. Pour ce qui est des résultats concrets, pour le commanditaire, euh, donc, euh, la médiathèque a, a réussi à récolter 950 CD auprès des habitants. Euh, également, 300 enquêtes exploitables et puis, bien évidemment, euh, une initiation euh, de, de liens entre différents partenaires du, du territoire euh, qui, se, qui se sont prolongés par la suite. Et puis, pour nous, parce que euh, en tant qu'étudiants, nous avions aussi la volonté d'avancer. De, de, euh, Donc, la réussite de, de, de ces deux projets, en fait, a permis l'acquisition de connaissances et de compétences euh, professionnels supplémentaires. Et puis, si vous êtes intéressé par les projets, sachez que l'un d'eux a même été mis en ligne par l'ASIM, l'Association pour la coopération des professionnels de l'information musicale. Et donc, il est disponible via Internet. Pour conclure, donc la constitution du fonds par le biais de collectage s'est étoffée par la mise en place... D'un prêt de la MD de 1500 CD, qui est renouvelable par tiers chaque année. Deux meubles ont été achetés, donc vous les verrez sans doute au moment de la visite cet après-midi, qui ont permis de rassembler le, le fonds MD et puis également le, le fonds collecté. Des animations alors, ponctuelles, des concerts proposés à la médiathèque. Et, euh, et sinon, pour terminer, malheureusement, euh, aujourd'hui, euh, il n'y a toujours pas de personnel dédié à la valorisation et, et à la médiation euh, de, de ce fonds ici. Euh, mais euh, voilà, nous espérons tous que, que ça viendra. Merci à tous. Voilà. Euh, pour compléter ce que vient de dire Béatrice, effectivement, euh, euh, je, je voudrais simplement rebondir. Effectivement, euh, le, le questionnement a été... A, a été complexe à mettre en place. On n'avait pas de légitimité, pas d'antériorité autour de la musique. Nos élus euh, estimaient que euh, c'était dépassé d'avoir des CD en bibliothèque. Euh, si on avait voulu constituer un véritable fonds, il aurait fallu euh, acquérir euh, près de 8000 euh, CD. Donc, euh, je, vous, je vous laisse faire le, le calcul de la facture. Euh, sans, je veux dire, euh, si on se place un peu en arrière en 2017 où on nous disait c'est ben, Donc, euh, on ne se sentait pas quand même de porter euh, vraiment euh, auprès des élus. On n'était vraiment pas sûr. Euh, et euh, par ailleurs, euh, on avait pris contact avec la médiation. on s'est dit, on va peut-être se retrouver avec des boîtes vides, euh, parce que pourquoi est-ce que les gens nous donneraient leur CD Et euh, donc, à notre grande surprise et satisfaction, ça nous a paru fonctionner tout à fait, d'autant plus qu'on a parlé des chiffres, et, qui sont assez considérables, surtout que ça s'est fait dans une période courte. Mais en plus, en termes de type de musique, c'était exactement, ça recouvrait bien ce segment que, justement, la médiathèque départementale ne pouvait pas nous assurer. Voilà, c'était pour compléter. Et effectivement, il est clair que, euh, avec, euh, pour terminer, après laisser la place aux questions, euh, il est clair que le terreau ici de, de, de, de, de ressources autour de la musique et d'activités et de pratiques musicales est quand même extrêmement varié et extrêmement important, que du coup, ça ne nous paraissait pas envisageable d'ouvrir une médiathèque sans musique. Cependant, effectivement, on n'a pas non plus les, les espaces qui vont avec. Les espaces, enfin les mètres carrés, ont été calculés euh, sans les mètres carrés pour mettre 8000 CD. Et, euh, et donc, l'enjeu, c'était quand même la matérialisation d'un service. Donc, euh, du coup, effectivement, euh, Béatrice a parlé de deux meubles. Euh, ce sont, euh, ça nous permet quand même de matérialiser euh, euh, la présence de la musique euh, à, dans la médiathèque. Et puis de faire des ponts en fait. Voilà. voilà ce que je peux dire pour conclure. Et effectivement, euh, il faudrait qu'on cultive beaucoup plus, les, beaucoup plus les partenariats, du coup, euh, étant donné la, la richesse du territoire. Et ça, euh, au bout d'un moment, ça demande des, des forces, euh, des, des, des, des perso personnes informées. Enfin, et et donc, le, le, le, donc, ça représente quand même une bonne partie des missions. Voilà, donc je, je, je, je Gracias.